Certaines personnes sont addictes à certains aliments. Ça peut être pour certains du sucré, ça peut être pour d'autres du salé, ça peut être une obsession sur un aliment en particulier. Si je prends l'exemple du chocolat, eh bien, ce que l'on peut observer, quand on regarde effectivement ce qu'il y a dans le chocolat, on comprend qu'il y a beaucoup de substances addictives. Tout simplement parce que le chocolat, c'est à la fois un régulateur des émotions, c'est à la fois un réconfortant, ça apporte du plaisir. Donc, lorsque dans ma vie, ça va pas, le chocolat est la réponse directe à un réconfort immédiat. En plus de ça, ça va agir sur notre circuit, une partie du cerveau, qui va. il va y avoir une notion d'addiction, exactement comme la drogue. Je vais en prendre une première fois, ça va me procurer un plaisir énorme. Et au fur et à mesure, je m'habitue, il y a une sorte d'accoutumance qui va faire que j'en ai besoin de plus en plus. Et... Exactement comme l'overdose, à un moment donné, bien effectivement, la réponse elle se voit sur le corps. Je prends du poids. Et donc, régler le problème en essayant d'enlever le chocolat, c'est justement là où on aggrave le problème, puisque pour l'instant, c'est un régulateur d'émotionnel. Donc on va plutôt travailler sur ce qui va poser problème et ce qui m'amène à manger du chocolat, plutôt que de m'empêcher de manger ce qui aujourd'hui me permet d'être une béquille et d'avancer malgré le fait que ma vie est difficile. Avec la méthode mère, allégez-vous la vie